Le foie gras et le vin, c'est le thème de cette vidéo. Alors habituellement, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des vins moelleux euh, sur le foie gras, du type jurançon, euh, euh, sauterne bien évidemment, coteau du Layon, pourquoi pas un Pacherin de, de Vic Bill, ou une vendange tardive alsacienne. Et bien c'est vrai que ça va plutôt bien, euh, mais euh, pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre, hein, euh, on peut également partir sur un vin blanc sec. Dans ces cas-là on part sur un vin plutôt charnu, avec de la rondeur du type euh, Meursault ou un Condrieux, par exemple. Ça, ça ira très très bien. Alors, on peut également partir euh, sur un vin rouge. Ça pose aucun problème pour ceux qui n'aiment pas le blanc. Dans ces cas-là, la seule contrainte, c'est de partir sur un vin rouge euh, assez tannique, du type, euh, par exemple, un, un Bordeaux, un Bordeaux du Médoc, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est jouer plutôt l'accord régional. Dans ces cas-là, partez sur un, un Madiran, par exemple, ou un, ou un Cahors, un Bergerac, euh, ça c'est des accords qui fonctionnent bien alors toujours dans les rouges on peut très bien partir sur un vin doux naturel vous savez c'est euh, euh, mori, Banyuls, comme, euh, comme celui-ci par exemple hein. ça c'est des vins qui sont un petit peu sucrés euh, et ça, ça va bien enrober la texture grasse du foie gras ça fait des merveilles euh, enfin si votre foie gras est poêlé ne partez surtout pas sur un blanc allez sur des rouges tanniques comme on a vu tout à l'heure hein, euh, Médoc, Cahors, euh, Bergerac etc euh, on retombe dans le, dans, dans, dans le type d'accord de, de, de tout à l'heure voilà désormais vous savez accorder le foie gras avec le vin vous retrouverez la liste des vins suggérés dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez réussir euh, vos accords mets vins et épater vos amis, ben, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite. Vous trouverez le lien également dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.